السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترمي الأعزاء المحبين قناة شوكا من اكسي في ما كوميوس دلال دائما في إطار أتعلم لوحدي اللغة الألمانية سوف أتمكن من محادثة جميع كان العالم الناطق باللغة الألمانية بكل سهولة إذا سوف أتواصل معه بشكل جيد باتباع هذه الطريقة الممتازة les mots de base, les noms de lieux Sauf les de base, les noms de lieux Voici des mots importants avec lesquels vous pourrez poser des questions Vous Est des postes vous êtes des postes, c'est-à-dire où est la poste? Vous êtes des postes, des postes. Vous êtes des tankstelle. Vous êtes des tanksters, c'est-à-dire la station-service. Ma de alloiroute, des tanksters, des tanksters. Où est-ce Hotel? l'hôtel Où est Hotel? Où est l'hôtel où le Et est-ce que musée Où est le musée Où est le musée Où est le musée Où est est-ce Wo ist das Hotel? Wo ist das Museum? Wo ist das Post? Wo ist die Tankstelle? Wo ist das Hotel? Wo ist das Museum? Museum. Très bien, oui. Alors, alors, grammaire. Le verbe être. Vous connaissez déjà la forme ist. Vous ist. Et du verbe sein. Être. Sein. Sein. Être. Être. être. Voici la conjugaison complète de ce verbe au présent. Ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist Er ist Er ist sie ist sie ist es ist es ist Wir sind wir sind Er seid Ihr seid sie sind, sie sind, sie sind. Ich bin Du bist. Il er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Alors le pronom sie, c'est-à-dire s majuscule, correspond au vouvoyement et s'écrit toujours avec une majuscule pour le distinguer du pronom pleurer. Alors c'est bon, mais je suis du bist à tuer. Er ist meine est. Sie ist meine elle est. Es ist elle Neutre. Ver sind. C'est-à-dire, nous sommes. Er sind. Er Vous êtes. Un Sie sind. Ils sont. Vous voyez moi Je sais pas si C'est mot. Sie sind. Vous êtes. Avec S majuscule, c'est ce qui est le cas de l'écrit nom vous voyez, maintenant, vous de plus il s'écrit toujours avec le majuscule pour le distinguer du pronom pluriel. Est-ce qu'il y a une zizinte Il il y a une zizinte. Vous êtes. Alors, nous l'article défini. C'est bon. Quelque le nom en allemand a un dit pluriel différent. Mais là, c'est que défini pluriel est toujours dit, quel que soit le jour du mois. Le genre qui est masculin, féminin, neutre. Der, c'est de pas le masculin. Die, c'est le féminin. Das, c'est le neutre. Alors, les noms en allemand ont des pluriels différents, mais l'article définit pluriel est toujours dit. C'est pas le pluriel, il m'a mais Les gens qui ont des -De. de noms pluriels, c'est le nom. A ta comme ça. Derbanhof. Derbanhof des banques ça veut dire les gars des télé des téléphones zé les téléphones zé les téléphones zé les ça les cabines téléphoniques, attention, frère des taxis des taxis, alors des banques ouf des banques ouf des téléphones zé les téléphones zé les des taxis لدينا نفس هنا تريدون ان نعرف بان من بان هنا في نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف في نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان نعرف بان بان des téléphones celles et téléphone lèvres basse et téléphone est taxi et taxis l'origine du taxi taxi taxi et taxi quand vous apprenez un mon il faut donc non seulement mémoriser son nom masculin, féminin ou neutre mais également son pluriel qui sera toujours écrit en entre parenthèses et de le genre, le masculin, le féminin, le neutre, le faut le les le C'est le d'accord le passe le autre le maintenant le chrétien, le chrétien, le chrétien, le chrétien, le chrétien, le le le le Der le der le le der le le Die Telefonzelle Wo ist die Telefonzelle Das Flugzeug Wo ist das Flugzeug Der Zug Wo ist der Zug Alors... Der Bahnhof c'est un peu de l'équipe. Der Bahnhof. C'est un peu de l'équipe. C'est un peu de l'équipe. Écoutez bien. Der Flughafen. Flughafen. Le jeu se prend ce cas. Flughafen. Des téléphones seuls. Des téléphones seuls. Des téléphones seuls. De Die Telefon zählen. Das Flugzeug Das Flugzeug Zeug oik oik Das Flugzeug Der Taxistent Der Taxistent Der Zug Hop. Alors, prononciation, essayez bien Hop. prononciation, écoutez bien la cassette pour apprendre à la place de l'action. Mais il y a et mettez ce qu'on l'avant-dernière ou l'avant-dernière syllabe ou l'avant-dernière syllabe par exemple, Das Hotel, Das Museum, Das Telefon. Voici un certain nombre de mots, essayez de le répéter en respectant bien l'accent qui ce que tu Das Telefon, très bien. Bitte, bitte, très bien. Die Bussnachtel Stelle, Aïd hey, Die Busenhaltestelle, nachtel stelle Die Busenhaltestelle, Très bien. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Ça veut dire l'avion. Wir sind. Wir sind. Ça veut dire nos Nous Alors attention à la prononciation des CH. Qui est en allemand après I. E. E. E. E. e et après une consonne différente du ch français il prononce en en le plus possible des lèvres en arrière mal à la plus la les la en arrière nèque la la comme ça. Ce sont ce son sera noté sh, et spin. Hein? Le, le, hein? le deuxième diphthong en normalement noté ai concernant deux groupes de voyelles e et i et il se prononce comme ai en français sans trois pouilles sur la fin. i right, i right. Ça veut dire vous êtes. Alors, des le des le das Hotel, das Museum, das Telefon, das Telefon, bitte die Bushaltestelle, das Flugzeug, die Tankstelle, Tankstelle, die Post, Post, das Hotel, Hotel, das Museum, Museum, das Telefon, Telefon, die Telefon, bitte Bussen le stille de la la